L'activité « Devoir » est utilisée sur Campus Récit pour valider l'appropriation de certaines cibles d'apprentissage, pour réaliser un retour réflexif sur une expérimentation en classe ou pour soumettre une activité d'apprentissage conçue par l'apprenant. En cliquant sur cette icône, vous obtenez des détails sur la tâche qui est demandée. Lisez attentivement ces consignes. Ensuite, cliquez sur « Ajouter un travail ». Selon les paramètres « Choisis », vous pourrez répondre aux exigences de la tâche à l'aide d'un éditeur de texte et ou en déposant un ou des fichiers. Déposer un fichier, deux options s'offrent à vous. Cliquez « Déposer » des fichiers directement dans cette zone de dépôt. Ou, cliquez sur le bouton « Ajouter », puis sur « Déposer un fichier » et « Choisir un fichier ». Sélectionnez votre fichier en cliquant sur « Ouvrir ». Précisez l'auteur et attribuez une licence d'utilisation. Finalement, cliquez sur « Déposer ce fichier ». Répétez l'opération si vous avez à ajouter d'autres fichiers. Ensuite, cliquez sur « Enregistrer » afin de soumettre votre devoir pour évaluation. Vous désirez effectuer des changements sur des éléments remis dans le devoir Deux options sont disponibles. Modifier le travail permet de changer ce que vous avez écrit ou remis comme fichier si votre travail n'a pas encore été corrigé. Supprimer travail remis permet de supprimer tout ce que vous avez écrit ou remis comme fichier. Veuillez noter que vous recevrez un courriel lorsque votre devoir sera évalué.